tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui on fait une vidéo SQDC. Retour dans le temps. On y va avec le Tangerine Dream de San Rafael. Écoutez, euh, c'est la deuxième euh, vidéo que j'ai fait. Euh, le deuxième produit plus précisément. Écoutez, le premier produit que j'ai essayé de ma vie à la SQDC, c'est le Pink Couch de San Rafael. Le tout premier produit de la SQDC que j'ai essayé, Pink Couch de San Rafael. Je capotais, man. J'étais sûr que tous les autres produits de la SQTC allaient être similaires au Pink Couches de Saint-Raphael. Le deuxième produit que j'essaye de la SQTC, Tangerine Dream de San raphael Écoutez, euh, pff, les terpènes qu'il y a là-dedans, mon homme, là, ça donne-tu l'effet euh, l'effet d'un sativa? Hein? C'est vraiment exceptionnel. C'était complètement le contraire du Pink Kush. Je capotais, man. Tangerine Dream, Pink Cush. Hey. Puis après, après toutes les autres variétés que j'essayais, mon gars, c'était l'enfer. J'essayais des tweets, des Canopies. Dans le temps exo, c'était toute la poudre des C'était la fin du monde. Le temps passe. Euh, dans deux mois, là, euh, ça va faire deux ans que la SQDC est ouverte. Deux ans que Winman existe. Donc on va voir ce que ça donne un Tangerine Dream euh, deux ans plus tard. J'avais acheté un 15 grammes, euh, je m'étais présenté à la et puis euh, on m'avait suggéré de prendre la compagnie San Rafael Puis il restait seulement 15 grammes, je... il fallait absolument que je sorte de là avec un produit de qualité. Je m'étais tanné à fumer le Tangerine Dream, trop de goût d'orange vraiment prononcé, on sait que San Rafael euh, vraiment une compagnie là, euh, qui donne vraiment des, des, des cannabis différents les uns des autres euh, vraiment euh, ils ont vraiment leurs caractéristiques à, à eux-mêmes euh, San Rafael quand ils font une variété elle, elle a vraiment euh, ses propres couleurs quand on regarde les autres compagnies on dirait que les cannabis sont pas mal similaires euh, quand on regarde Grail quand on regarde Grell 3, 3, 4 bonnes variétés, Grill. Mais visuellement, euh, le cannabis se ressemble beaucoup. Euh, San Rafael, on a beaucoup reproché, euh, pas dans les derniers 6 mois, plutôt dans la dernière année, euh, la grosseur des cocottes. La grosseur des cocottes. Beaucoup de personnes ont presque abandonné San Rafael à cause de la grosseur des cocottes. Je vous demande d'être peut-être pas patient, mais de prendre le temps de le regarder, les cocottes sont quand même très belles. Euh, c'est ça donne un bon buzz, le goût est là. C'est sûr que c'est peut-être un peu plate là, des, c'est vraiment des, des petites cocottes popcorn, là, vraiment miniature. Euh, moi, un produit de Sandra rappel que j'ai mis de côté, euh, peut-être pas dire boycotté parce que j'achète j'achète beaucoup de cannabis à l'esculés, c'est beaucoup de variétés, donc euh, c'est pour ça là, que je ne l'ai pas racheté, le peupeau chistral Le peupeau chistral de Saint-Raphaël, on dirait que c'est une variété qui a peut-être plus de misère à produire. Euh, les cocottes, ça fait dur. Euh, un petit peu plus de branches avec le peupeau euh Mais en, en, quand même, Saint-Raphaël, euh, quand même euh, un bon boss. Tout THC avec le Tangerine Dream. on pense toujours euh, que ça a été élevé. Entre 10 et 16 seulement. Considérer Sativa. Hein, on sait que Sativa, là, avec la SQDC, euh, ça représente... Euh, c'est associé euh, au buzz. Hein. Mais on sait que le buzz, c'est vraiment associé aux terpènes et aux cannabinoïdes. Hein. Il n'y a pas juste le THC, et le CBD. Il y a beaucoup de cannabinoïdes qu'on connaît pas. Euh, le CBG, le CBN, le THCV. C'est tous des cannabinoïdes là, qui sont pas indiqués, qui sont pas inscrits sur les, les contenants. On sait pas quelle teneur, quel pourcentage qu'il y a des autres cannabinoïdes dans le cannabis. Mais chaque cannabinoïde fait son travail. Euh, mais on connaît pas tout, tout, tout encore. Pour ce qui est du Dream, on a du Myrcène, Pinène, goyole. Myrcène, Pinène, goyole, Myrcène associé un peu à la terre, terreux. Pourtant le couche, a euh, du Myrcène. Pinane, euh, pin, sapin, euh, c'est pas ça que ça goûte ça. Euh, Guayol, euh, Guayol, je suis un peu mélangé, j'ai une même avec celui-là, il est un peu plus rare. Euh, et pour ce qui nous donne de l'arôme, il nous dit citronné. Euh, je vais vous dire tout de suite, le citronné, c'est agrumes orange. Et puis on a dit en 10 et 16, ben croyez-le, croyez-le le tri SQDC. Commandez ça par la poste. 10.72. Donc, très, très, très léger en taux de THC. Est-ce que le buzz va être léger? Personnellement, avant même de l'essayer, j'ai l'impression, ça me pique, ça me pique le nez. J'ai l'impression que ce 10.72-là, il va être aussi fort qu'un 14-15 d'une autre compagnie quand on parle du buzz 7 6 qui nous rend un peu plus réveillés. Euh, qui nous fait un peu plus penser, réfléchir. Tangerine Dream. Encore des... des... C'est un peu moins beau que d'habitude, là. Euh... Écoutez, euh, il est très, très, très, très foncé. Pratiquement mauve. Euh, si je le sentirais pas, j'aurais quasiment le goût de te dire c'est du peu chitral. Bon, on voyait là avec les lunettes les d'approche. C'est sûr qu'il y a du tricôme, on le sait. Il y a beaucoup, beaucoup de plus de branches. Il me semble que mon 15 grammes, écoutez, j'en ai fumé tellement de ce maudit Tangerine Dream là, là. Il était vraiment plus beau que ça. Habituellement, les compagnies s'améliorent. Euh, écoutez, il y a beaucoup de mauve, il y a beaucoup de mauve. vous savez avant, il y avait juste des petites taches de mauve, j'aimais ça, petites taches de mauve, petites petite, petite taches d'orange, mais là, il y a vraiment tout mauve. Il, il, il est spécial, il est spécial, euh, il est vraiment spécial, il est, mais il, il est moins beau, moins attirant que, que la première fois que je l'ai eu, ça c'est définitif, avec du net d'approche, c'est sûr qu'on voit les trichomes, euh, un petit peu un jeu de couleur, mais beaucoup de mauve, pratiquement pas de vert. Puis là l'oranger différence. C'est pas des tâches là, c'est comme. Euh... On va regarder ça de plus près à la caméra. On est de retour avec le Tangerine Dream. On peut voir là. Euh, Coca vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir. Surtout au fait des couleurs. C'était plus beau que ça. Euh, vraiment plus beau que ça. Vleur un an et demi. Fait vraiment penser là aussi au purple chitral. Vraiment beaucoup de mauve. Les tricots, il y en a, c'est sûr, c'est sûr. Pour ce qui est d'humidité, euh, l'humidité, est parfaite. L'humidité parfaite. On va mettre une photo sur Instagram. et prendre le temps là, de garder la différence avec euh, le Tangerine Dream de Blue and sur mon Instagram. C'est vraiment dans les premières photos. Un peu déçu. Euh, un peu déçu du Standard dream, dream ici, là, euh, pour ce qui est du visuel. Euh, on en fait un. C'est le moment. On va enrouler un. 10%, 10,72 de THC. On ne comprends pas pourquoi ils écrivent citronné. Ça a l'air utile, les fois qu'ils écrivent agrumes » Ça goûte vraiment à l'orange, hein? euh, plusieurs abonnés me parlent d'un nouveau produit, euh, au nouveau produit de Broken Coast. C'est, euh, le Denam. Denman. Denman. D-E-N-M-A-N. Et puis, on m'a dit là, que le Den Man, c'était le Tangerine Dream Deluxe. Et euh, on m'a dit là, que c'était vraiment excellent. Un cannabis là, qui donne le, le buzz, cette là, euh, là qui qui se passe dans la tête. Donc, euh, on a bien hâte d'avoir ça à la SQDC au Québec. Le Nouveau-Brunswick qui ont une longueur d'avance pour ce qui est des produits Broken Coast. Euh, ils ont même le reçu le, reçu, le Pink de Broken Coach. Je pense que ça s'appelle le Savary. Donc, euh, Denman et Savary, qui produit, là, qui s'en viennent sûrement, j'imagine, très bientôt à la SQDC. J'espère qu'on va avoir ça au moins en 2020. Donc, je l'oublie sur un vu qu'on fait le Tangerine Dream Dream ici de San Rafael. Et puis le concurrent, là, Broken Coast, le haut de gamme, il paraît que ça, ça goûte à ça, là. Ça goûte la même un peu, là, à l'orange. Il roule un gros un hein, quart. Santé. Très intense, euh, très intense comme orange. C'est un peu le même goût là, comme, euh, comme dans Bleu Un Beaucoup, là, beaucoup l'orange. On dirait pas que c'est du cannabis. On dirait que c'est une... Euh, un produit à l'orange. Surtout que c'est pas euh, physique, hein, le Tangerine Dream. En plus, à 10-11%. 10-11% quand c'est physique, des fois, on, on le ressent en plus. Des fois, quand c'est dans la tête, des fois, on, on oublie, là, qu'on qu'on vient de en, fumer là, un produit, là, qui... Qui a des terpènes plus cérébrales. Des terpènes qui buzzent plus euh, cérébralement. Écoutez, je vais arrêter de défendre Sandra Raphaël. Euh, la qualité commence à être dans la marde. Euh, Ça me fait penser au propositral. Là, est-ce que sandra raphaël tu vois qu'ils baissent leurs prises aussi? Parce que là... Le ouais, cannabis, ça a du tricône, le gros. Le cannabis, ça a du tricône. Fait que dis-moi pas j'ai du tricône. Les cannabis, ont, ils ont pas mal de tricône, tu comprends-tu? Tu nous envoies des petits bouts, pis tout, On va arrêter de te donner des trophées, là, sandra Tout Toi, tu nous prends pour acquis, là. Va bah, être Québec, comme Sandra-Raphael. À donne-leur de la, donne, donne la merde. Il aime ça, San raphaël Les yeux fermés. Donne-tu au Québec, là. Ils vont fumer la merde de San raphaël Ils verront que du feu. Comprends tu comprends-tu? Mais non, man. Mais non, man. On sait que tu nous envoies de la merde, là. Mais là, faut que t'arrêtes, là. On est tannés. On est tannés, là. On veut des grosses cocottes dans les produits San raphaël Comprends-tu? Sinon, ton pas strap, ton Tangerine Dream, maintenant, il va rester ses tablettes. Comprends-tu? Le Denam, il paraît que c'est le Tangerine Dream de luxe. Le monde, donné, ils vont payer un 10, un 15 de plus, là, pour avoir quelque chose de qualité. Si tu payes quelque chose à 30$, puis c'est de la merde, ben, si tu viens de perdre 30$, là. Si tu l'as perdu, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Là tu payes quelque chose à 45, ouais, mais là 45 c'est cher, mais t'as quelque chose au moins. Parce que là, t'as l'heure, t'as donné 30$, pis t'as rien. Ben non, t'as de la merde. Ben c'est ça, t'as de la merde. T'as de la merde pour 30$. Moi, si j'ai de la merde pour 30$, j'en veux pas de merde chez nous, man. Ça pue de la merde, j'en veux pas de merde. Je vais peut-être te donner mon 30$, pis garde de la merde. Comprends-tu? Ah oh, oui, toi tu vas prendre ta merde. Ah oui. C'est bon, ça doit sentir bon chez vous, man. bout man là, le bas de la plante man 10% bon, ben, hein pas été favorisé par la lumière en haut les autres les petites cocottes hein euh il y en a qui vont aimer ça c'est quand même assez léger là quand même là. Euh, mais on peut s'en faire du 10%, mais avec des grosses cocottes. On a aussi arraché un morceau. Une grosse cocotte, elle serait plus belle. Il y aurait plus de goût, peut-être. Ça doit être cheap, ça, man. Ça doit être Tiens. Tiens. teint. Ouais, hein. Teint, T'aimerais-tu ça, toi? Tiens! T'aimerais-tu ça? C'est ça. Non, ça, tu me mets une cocotte. Là. Tiens, man. Ouais, t'es. Tiens. Pas, bon, euh, T'es. C'est ça. Ah, man. Aucun respect pour du cannabis, man. faites en des joints préroulés roulés avec ça. Il y en a du marché. Pourquoi tu nous donnes ça, man? Fais des jujubes des puis envoie ça en Alberta, envoie ça quelque part. Fais pas ça dans des pots, man. Fais des 28 grammes, là, puis à ah ouais, passe-les, fais quelque chose, là. Un 3.5, c'est pas qualité, man. Come on. Produit des joints, là. Produit des joints préroulés, puis passe ça là-dedans. Il y a de la compétition. Le monde va arrêter d'acheter du San Rafael. Let's go! Je sais que Verd'Élite est plus là. Vous avez peur de rien. Ah oui! Ah, si Verd'élite sera encore là, par exemple, là, on, on fera attention, hein? Parce que ça j'ai GG4 mousse, hein? Ouais, bon, on connaît la réponse, hein? Non, c'est ça. Là, vous autres, oh, Verde Elite, et plus là. On peut faire ce qu'on veut, nous autres, à la SQDC. On peut mettre de la merde des tablettes. Hey, Verde Elite était là pour contrôler la qualité. Mettre un nouveau standard. Ils ont vendu ça, man. Verde Elite, c'est plus là, man. Moi j'ai appelé Emerald Health Thérapeutique. J'ai appelé Emerald Health Thérapeutique. « Hey, euh, vous avez vendu ça pour 21 millions? »« Yes! » Ça te, ça vous a coûté 100 millions à construire à saint tâche. Toi, ça t'a coûté 100 millions, puis tu vends une compagnie, qui tu sait comment ça marche, pour 21 millions man, avec tous les employés qui y a dedans, puis tout le savoir. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. non, 21 millions, ça t'a coûté 100. Puis l'équipe en dedans... C'est un bonus! Hey, tu une niaise, man? C'est-tu une niaise, man? C'est me niaise. Oui, mon, on, on va continuer à faire le souvenir! OK, la même recette? Même recette! Même affaire? MÊME affaire! La fille, elle me dit ça au BC, là! Je l'ai Je l'ai Faut Ils feront pas ça, ici, là, à SQDC, là! Euh... saint eustache Ils vont faire ça au BC! Ils vont trisser un beau et un boost. Ah, oh, il y en a qui vont être contents. Ah, oh. il oh, y en a qui vont être contents. Ah. Oh. Il n'y avait pas de boost, moi, là, pis de beau védo, là. Avec Verdélite. C'était fait à saint eustache ça arrivait à SQDC, 24 heures. J'achète ça. Date d'emballage, une semaine. Pas de beau là-dedans, pis de boost, là. Ah, enquête là pas il s'en vient ton boost. Tu vas noir un. Ah est-ce que ça va-tu coûter le même prix? Ah je sais pas. Je sais pas si que tu vas me dire. 25,90$. Le GG4 par le mousseau. 25,90$. Je, je, juste être sûr. Je, je. 25,90$. Puis Kemdog, c'est 27,90$. 2$ de, de plus. C'est encore disponible, ça. 25,90, 27. 25,90$ quatre-vingt-dix, le GGK plus en ligne. Il n'est plus en ligne. Tout est pris sur le site. faut que dans les succursales, mon homme. Il ne sera plus jamais pareil. Faites au BC avec ma fleur de lys. bon l'ont-tu demandé, moi? Hey, on peut-tu amener la fleur de lys au B.C.? Ben oui, toi. Ben maintenant le drapeau complet, la gaverne. Non, je te dis, le boost, il s'en vient. Le boost, il s'en vient. Tu veux un boost? Il s'en vient, man. Il s'en vient, man. Tu aurais ça, t'as un boost. Oh, il est pareil, le, le cannabis. Il est pareil, le cannabis. T'as-tu fumé? T'as-tu fumé? Non, première fois. Comment tu fais pour savoir qu'il est pareil? bah ben, il est pareil. Non, c'est pas bon, moi hein? Il n'a jamais fumé. C'est la première fois que tu en fumes. Va t'en acheter un, là. Va le comparer. Ouais. La question de Raphaël avec le Dangering Dream, là, eux autres, ils se disent, on s'en calisse. C'est qui qui va nous dire quoi faire? Tweed? Du bon select? imraël thérapeutique qui, qui se débarrasse de souvenirs, mais non pas, bon, qui, qui se débarrasse de, de Verdélite, qui qu va dire à San Rafael, excuse, euh, t'es un peu cher à 28$, là, à 28$, là, euh, <coughs> à, à 28 et 20$, t'es un peu cher avec tes petites cocottes, t'es un peu cher. Qui qui va pas dire ça? Il y avait d'élite, mais elles sont plus là. Alright. Euh, si tu es un débutant pour le cannabis, si euh, tu veux connaître ça, un, un, un joint qui ne bosse pas trop dans le corps, plus dans la tête, euh, Tangerine Dream, essaye-les. Euh, si tu ne connais pas beaucoup le cannabis, là, écoute, euh, petite cocotte, grosse cocotte, tout en colis. Euh, 10%, écoute, ça serait peut-être bon pour toi, t'en fumes un peu. Euh, c'est ta première fois dans ta vie t'es toujours quelqu'un fume jamais du cannabis si ça va mal dans ta vie pour la première fois si t'as jamais fumé de cannabis de ta vie là, pis ça va mal fume pas de cannabis si t'as jamais fumé de cannabis puis tu vas essayer ça pour la première fois de ta vie fume quand ça va bien ton boss va être bien plus fun fais attention à toi la vie est dure pour tout le monde il y a des moments faciles, il y a des moments « le fun », des moments « tough » ils sont longs. Le temps arrange les choses. Il n'y a personne qui a la solution à tout. Tu n'es pas tout seul, je suis avec toi. Peace, de le pouce.